Alors bonjour chers étudiants, bienvenue sur cette vidéo qui est consacrée au travail dirigé de la microéconomie 2 et la fiche numéro 2 basée essentiellement sur le marché de l'oligopole. Alors on commence sans tarder avec l'exercice. Alors on nous demande de considérer deux firmes identiques dont la demande est P est égale à 100-4Q okay? et grand Q est la somme des quantités euh, Quantité offerte par les deux films et le coût, le coût marginaux et le coût moyen des deux films sont égaux à 4. La première question, on nous demande de trouver les quantités des coûts de réaction à la Cournot des deux films. Ensuite, la deuxième question, de trouver l'équilibre Cournot-Nash en calculant le prix, la quantité offerte ainsi que les profits réalisés par chacune des films présentes sur le marché. Ensuite, on nous demande de déterminer le prix et la quantité de marché de collision. La quatrième question, on nous demande de supposer que, le marché, que sur le marché, il y a une firme leader, à savoir la firme 1, et de déterminer la quantité offerte euh, ainsi que la, le profit réalisé par chacune de ces firmes okay, sur ce marché. Et la dernière question, est, il s'agit pour nous de comparer le résultat de, de, de, des équilibres, de la concurrence à la STA et celui à la Courneau. Alors, on commence par la question 1. Okay. Alors, on va d'abord traduire en, en équation la première phrase, la dernière phrase qui nous a été donnée dans, dans l'énoncé où on nous dit « les coûts marginaux et moyens sont égaux à 4 okay. ». Vous les voyez très bien le coût est égal à 4, c'est-à-dire le coût marginal de la première film et le coût marginal de la deuxième film est égal à 4. Et le coût, le coût total moyen de la première film et le coût total moyen de la deuxième film sont aussi égal à 4. Okay? Alors, ce qui donne encore cette équation. Comme 4 est égal à 4, on a encore cette égalité. Tout ça va nous servir pour traiter l'exercice de façon euh, très aisée. N'est-ce pas? Alors, on nous a dit. La quantité offerte, grand Q, est la somme des quantités offertes par les deux films. Donc, on peut dire grand Q est égal à Q1 plus Q2. Et le prix, okay, la fonction de demande, la fonction de demande qui est 100 moins grand Q, on peut remplacer grand Q par petit Q, les Q1 plus Q2, qui nous donne 100 moins 4Q1 moins 4Q2. N'est-ce pas Et à la fin, on trouve l'équation de la demande qui est ainsi. Alors pour la firme 1, on va chercher à trouver l'équation de la courbe de réaction des deux films. on va commencer d'abord par la firme 1. La firme 1, elle son équation de courbe de réaction se fait à partir de la maximisation de son profit. N'est-ce pas Alors, comment on maximise le profit d'une film OK. Comme c'est une fonction, on ne fait que maximiser la fonction des profits. Et la fonction des profits, c'est quoi C'est la recette totale moins le coût total. La recette totale, c'est le prix fois la quantité produite. N'est-ce pas Alors, il s'agit pour nous de trouver l'expression de ce profit. Et on sait que le prix, okay, c'est la fonction de demande, multipliée par Q1 moins coût total 1. Puisque là, que ce qu'on ne connaît pas, c'est le coût total 1. Et le coût total, on sait bien que le coût marginal est la dérivée du coût total. Donc, le coût total, c'est l'intégrale du coût marginal. Et l'intégrale du coût marginal 1, ça nous donne 4Q1. Okay? Le coût marginal, c'est 4, c'est une constante. Donc, l'intégrale de cette constante 4, c'est 4Q1. Il suffit de dériver 4 q 1 pour trouver le coût marginal 1, qui est égal à 4 qu'on nous a donné dès le départ. Ainsi... On peut maintenant écrire la fonction, la fonction de, de profit de la firme 1, qui est, qui, est, qui est ainsi est égale à 100 moins 4Q1, moins 4Q2, facteur de Q1 moins 4Q1. On développe toutes ces formules et on arrive à trouver que le profit de la firme 1 est égal à moins 4Q1 au carré, plus 96Q1 moins 4Q2 fois Q1. Alors, à quelles conditions euh, le profit est maximum Le profit est maximum lorsque la dérivée première de cette fonction de profit est égale à 0. Alors, on va poser la dérivée première égale à 0 et on va trouver, on va dériver ensuite pour poser notre équation. Alors, la dérivée de, du profit total nous donne moins Q1 plus 96 moins 4Q2. Et quand on pose cette dérivée première est égale à 0, n'est-ce pas On trouve moins 8 Q1 plus 96 moins 4 Q2 est égal à 0. Et en résolvant cette équation, qu'est-ce qu'on trouve On trouve que Q1, Q1 est égal à 12 moins 1,5 de Q2. En ce moment, pour être sûr que cette quantité Q1 maximise le profit, Q2, euh, Pi1, Qu'est-ce qu'on va faire On va chercher à étudier le signe de la dérivée seconde 1. De la dérivée seconde de, du profit de la firme 1. Alors, la dérivée seconde du profit de la firme 1, on prend la dérivée première, on la dérive encore, et cela nous donne moins 8 plus 0 moins 0, ce qui donne moins 8. On remarque très bien que moins 8 est négatif. ce qui nous donne que la dérivée seconde est négative. Donc, on peut vraiment affirmer que euh, Q1 est la courbe de réaction ok, et la courbe de réaction à la couronneau de la firme 1 alors on va passer maintenant à la firme 2 ok, pour la firme 2 alors pour la firme 2 on procède de la même manière il s'agit pour nous de trouver l'expression de son profit l'expression du profit de la firme 2 on prend le prix multiplié par la quantité qu'elle produit multiplie moins la quantité, le coût total lié à son activité. Et on connaît déjà l'expression de du, du, du prix qui est égal à 100 moins 4q1 moins 4q2. On remplace par son expression, on développe et on trouve l'expression du profit de la firme 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On pose la dérivée de cette firme égale à 0. Bon, pour trouver, pour poser égal à 0, on va il va falloir carrément dériver. Et la dérivée de la FIM2, du profit de la FIM2, est égale à 8 moins 4Q1 plus 96, est égale à 0. Alors, quand on résout cette équation, qu'est-ce qu'on trouve On trouve que Q2, Q2 est égal à 12 moins 1 demi de Q1. Alors, on vient de trouver ainsi la, euh, la coupe de réaction de la FIM2, mais... Comme euh, On peut, peut s'amuser à vérifier si c'est vraiment cette quantité qui maximise le profit de la fume 2 en calculant la dérivée seconde. La dérivée seconde nous donne encore moins 8 plus 0, moins 0, ce qui fait moins 8. Comme c'est négatif, alors la dérivée seconde est négative. Quand la dérivée seconde est négative, en ce moment, on peut affirmer avec certitude que l'équation de la courbe de réaction à la couronne de la fume 2 est moins 1,5 de Q1 plus 12 alors la question la question qui suit, la question 2 la question 2, on nous demande de trouver l'équilibre cournot Nash en calculant le prix, la quantité, l'offre ainsi que le profit réalisé par chacune des films présentes sur ce marché alors qu'est-ce qu'on doit faire on a appris dans le cours que euh, l'équilibre cournot Nash est tel que qu'il faut résoudre un système d'équations formé par l'équation de la courbe de réaction des deux films sur le marché. Et voici euh, l'équation, le système d'équations formé par ces deux équations que nous avons calculé précédemment. Il suffit seulement de résoudre cela. Quand on résout, euh, bon, on remplace Q1 dans cette expression par son expression en haut. On trouve une valeur Q1 qui est égale à 8. Comme L'équilibre à la Cournot, la concurrence à la Cournot nous dit les quantités produites par chacune des films est est la même, n'est-ce pas? Q1 est égal, à, en ce moment, Q1 est égal à Q2 qui est égal à 8. Ok? Donc les quantités euh, produites par ces deux films sont 8, 8 par film, n'est-ce pas? Et le prix, on peut ainsi calculer le prix qui sera appliqué sur ce marché. Il suffit de remplacer la quantité Q1 par sa valeur, Q2 par sa valeur. Ça fait 100 moins 4 fois 8. Moins 4 fois 8, on trouve 36. Ça, c'est le prix qui sera pratiqué sur ce marché. Alors, le profit. Le profit de la firme 1. OK. On se rappelle très bien que le profit de la firme 1, c'est le prix, multiplié par sa quantité, moins le coût total. On remplace le prix par sa valeur, qui est 36. Euh, Q1. Q1, on a trouvé, c'est 8, moins 4 fois Q1, moins 4 fois 8, et on trouve le profit qui est égal à 256, n'est-ce pas Alors, le profit de la firme 2 est égal aussi à 256, comme on a bien rappelé dans le coup. Si vous vous rappelez des notions de l'équilibre à la Cournot, la concurrence à la Cournot, quand une firme réalise un profit, c'est le même profit que la firme 2 réalise Okay, on peut vérifier ça par le calcul, mais pour gagner en temps, nous allons rapidement appliquer cette théorie, et cette propriété pour dire que la FIM2 réalise aussi les mêmes profits qui est égal à 256. Alors, on peut passer maintenant à la question suivante qui est la question 3, où on nous demande de déterminer le prix et la quantité de marché de collision. Alors, il y a collision lorsque la les coûts marginaux sont, sont les mêmes. Et on les égalise à la recette marginale. On est bien d'accord, selon l'énoncé, on dit tout ça est égal à 4. On utilise cette équation pour déterminer le prix et la quantité de marché de collision. Alors, la recette marginale est égale à la dérivée de la recette totale. Okay? La recette totale, c'est P, le prix multiplié par la quantité produite par les deux films. Alors, comment on calcule la recette marginale Okay. comme vous le constatez sur le tableau, recette marginale, le prix c'est 100 moins q multiplié par q, n'est-ce pas Alors on, fait, on développe euh, cette formule, on trouve que recette totale, la recette totale c'est 100 moins q moins 4q carré. Et quand on dérive cette euh, expression pour trouver la recette marginale, on trouve 100 moins 8q. Okay? ainsi on peut Égaliser, étant donné que la recette marginale est égale à 4, okay, on égalise la recette marginale à 4, l'expression de la recette marginale à 4, anti Q, on trouve 12. Okay, donc la quantité, au fait, euh, euh, sur ce marché va être égale à 12. Alors, on passe à la question 4. La question 4, on nous demande de déterminer la quantité, au fait, ainsi que les profits réalisés par chacune des films présentes sur ce marché. Alors, tout en constatant que la FIM 1 est maintenant leader et la FIM 2 est satellite. N'est-ce pas Alors, dans ce cas, comment faire pour calculer les quantités offertes et les profits réalisés sur ce marché Ici, je vous rappelle que cette notion fait, fait, référence, à la, la, de la, fait référence à la concurrence à la Stakekbeck. OK Alors, nous avons l'expression du profit de la FIM 1. Le profit de la FIM 1 et on a euh, moins 4Q1 au carré on remplace Q2 par l'expression euh, de la fonction de réaction de la FIME 1 okay, 96 moins 4Q2 multiplié par Q1 et quand on finit de calculer l'expression du de de profit de la firme 1 on trouve on trouve moins Q2 moins 2 fois Q1 au carré plus 48 fois Q1 Okay. Alors, le programme du leader, comme on dit, c'est de maximiser son profit. On reprend à peu près les, les, la même scène que précédemment avec euh, ces, ces nouveaux données. Okay. Quand on dérive notre profit, quand on dérive notre profit, on pose, ce, ce, cette dérivée est égale à zéro, on trouve moins 4Q1 plus 48 est égal à zéro. Et quand on, dé, quand on résout cette équation, on trouve Q1 est égal à 12. -ce pas? pour constater que à cette quantité le profit de notre leader est maximum on dérive, on cherche l'expression on étudie le signe de, le, de la dérivée seconde et on trouve moins 4 moins 4 est négatif alors à Q1 est égal à 12 le profit de notre leader est maximum ok, voilà on peut calculer ce profit ok, on peut calculer ce profit mais on va passer à, à la question suivante Okay, le profit, Bon, le profit quand on remplace Q1 par son expression dans, dans, dans l'expression du profit de la FIM1, on trouve 288. Okay. Alors, ainsi, la FIM2, comme elle, elle suit la FIM leader, elle est satellite de la FIM leader, elle va utiliser la quantité que la FIM1 utilise pour calculer la quantité qu'elle doit utiliser en fonction de sa courbe de réaction. Donc, quand on remplace Q1 dans la fonction des réactions de la coupe 2, qui est 12, on trouve la fonction de la, la coupe la FIM2 va produire euh, 6 unités. OK Alors, on va maintenant calculer le prix. Le prix, excusez-moi, on va arriver un peu en arrière. Voilà, le prix. Le prix, le prix correspondant à ces deux quantités, étant donné que la FIM1 va maintenant utiliser 12, et la FIME 2 va produire 6, le prix correspondant est égal à 28. N'est-ce pas 28. Ici, c'est un petit résumé de ce qu'on a fait. La FIME 1 utilise le uh, calcul 12, produit 12, pour un de 28, elle a un profit de 288. La FIME 2 produit 6 pour un profit que nous allons calculer. N'est-ce pas Alors, quand on calcule le profit de la FIME 2, au profit de la fume 2, il faut utiliser la quantité qu'elle va produire par rapport au prix pour calculer son profit. Okay? Quand on rappelle on rappelle l'expression de, de son profit, c'est recette totale moins coût total. Et recette totale, on connaît le prix, on connaît, on connaît toutes ces données-là, on remplace le prix par le prix du marché, 28, la quantité qu'elle va produire, 6 moins 4 fois 6. Bon là c'est carrément facile à trouver. On trouve profit de la firme 2 144. Ok. Maintenant en résumé, en résumé, on voit que la firme 1 produit 12 points profit de 288. La firme 2 produit 6 points profit de 144. Tout ça avec un prix de 28. Ok. Voilà. La cinquième question, on nous demande de comparer. Le résultat de la concurrence à la SA-Québec est à celui, de la, à celui de Cournot. Et on nous demande de voir quel est le mode de concurrence qui conduit à plus d'allocations efficientes. Okay Alors, la comparaison est là. La concurrence à la Cournot, on a un prix 36, une quantité totale euh, au, fait, euh, sur, au fait sur le marché qui est 16, le profit, la, le profit total réalisé par ces deux films est égal à 512. Ok, on fait le profit 1 plus le profit 2, on trouve 512. Alors, à la SA-Québec, qu'est-ce qu'on voit On voit que le prix, c'est 36. La quantité de la film euh, Leader 12, la quantité produite par la film Satellite 6 et la, le profit réalisé par les deux entreprises est de 432. On voit que 432 est inférieur à 512. Et à la, à la Cournot, ils produisent ensemble 16. Alors qu'à la SAC-Québec, ils produisent 18. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça Alors, ce qu'on constate, on constate que le modèle de sac est plus efficient que celui de, celui de Cournot. Il n'y a qu'à prendre seulement le profit qu'il réalise. réalise. Quand une entreprise réalise moins de profits sur un marché, c'est le consommateur qui s'en sort le mieux. N'est-ce pas Donc, on va dire que c'est le modèle euh, à la SAC-Québec qui est le plus efficient que celui de Cournot car il produit, comme on l'a dit, il produit plus de quantité, fixe un prix euh, de vente inférieur et, et réalise des profits très bas. Voilà. Donc ici, il prend fin l'exercice 2 du, du TD2 et à vivement à la prochaine pour continuer le TD, les travaux déjà en microéconomie 2. Merci et à la prochaine.